Bonjour Amaru Bonjour Marie, enfin bonjour Raphaël aujourd'hui, pardon. <rire> oui, oui, c'est vrai que je me suis un peu Tellement à... l'habitude, pardon. Oui, ouais, ouais, il faut, faut changer les, euh, les habitudes. Bon alors, euh, je rappelle hein, que vous êtes réalisateur, fondateur de euh, la Jesus Box, euh, l'unité des chrétiens, vous ça vous parle bah, Oui, en fait, parce que bah, c'est quand même le sujet de la semaine, hein. c'est la semaine euh, de prière pour l'unité des chrétiens, hein. un pour tous et tous pour un, Allez comme les mousquetaires, on aurait euh, Athos l'orthodoxe, Porthos le cateau Aramis le protestant et D'Artagnan euh, l'évangélique. C'est marrant que ce soit qu'une semaine par an, euh, l'unité des chrétiens. Hein, Peut-être qu'on est un peu lucide hein, sur le fait que bah, plus d'une semaine, ça ne serait pas si évident que ça, finalement. Hein. Moi, ça me rappelle un peu le collège euh, avec la semaine contre le harcèlement. Euh, moi, je n'étais pas du tout populaire à l'époque, alors euh, j'étais bien content qu'il y ait une semaine comme ça de break euh, pendant l'année. En tout cas, cette semaine pour l'unité des chrétiens, bah, je trouve que c'est une très chouette initiative. Et en plus, bah, elle est idéalement placée dans le calendrier. Hein, vous me direz si, si, je, me, si je me trompe, euh, les prêtres. Mais euh, là, on est en plein euh, dans un no man's land liturgique, hein, juste après Noël, juste avant le, le carême. Franchement, on n'est pas hyper débordé niveau planning. Du coup, bah, c'est bien de se mettre euh, des, des petits enjeux. Quoi. Un jour, je discutais avec un collègue et euh, il ne comprenait pas très bien euh, la différence euh, qu'il y a euh, entre les chrétiens. Et à un moment, il m'a sorti. Euh, euh, ah oui, les, les évangéliques, c'est les chrétiens qui ont l'air cool, hein, c'est ça Alors, Hyper gênant quand tu es <rire> catholique, hein, évidemment. Ah, euh, sans euh, procès, cathos, c'est bien connu. Bah, oui. ouais, tu as, as envie de lui dire, bah, mais euh, qu'est-ce que tu entends par cool euh, exactement euh, Non, mais je ne sais pas, ils ont l'air sympas. Et puis, euh, ils ont l'air marrants avec leur look de hipster, avec des tatouages. « Ah oui, ok, d'accord. Alors, euh, non, mais euh, nous, euh, nous, on n'a pas l'air marrant les cathos, avec notre pull sur les épaules et nos chaussures bateaux. » En vrai, en y repensant, euh, c'est vrai que je me suis dit, enfin ça m'est arrivé plusieurs fois avec, avec des potes cathos, en fin de soirée, d'entendre une phrase « que comme quoi euh, on peut être catho et être cool. » Et c'est vrai que euh, si on était si cool que ça, on n'aurait peut-être pas besoin de le préciser. Alors bon, ok... Partons du principe que nous les catholiques, on serait un peu les premiers de la classe, les faillots euh, du premier rang, euh, les gens un peu chiants du collège, euh, ceux qui sont copains avec les profs en fait, euh, et que les évangéliques, bah, ce seraient euh, les populaires, hein, euh, et puis les protestants, ce seraient euh, euh, bah, un peu les profs, non Non mais sérieux, moi, moi j'ose plus parler de la Bible, enfin pardon, de la parole de Dieu euh, avec des protestants. Non, en fait, les, les profs, serait, les protestants ne seraient pas les profs. Euh, les protestants, ce serait, vous savez, ces élèves qui arrivent au milieu de l'année, au mois de janvier, euh, qui viennent de passer trois ans aux États-Unis euh, avec leurs parents. Et en fait, c'est des élèves qui parlent mieux anglais que le prof. Alors forcément, <rire> euh, à nous vrai. les cathos au premier rang, euh, on est un peu jaloux quoi. Jusqu'à présent, on était copains avec le prof, euh, on avait des bonnes notes, tout se passait bien. Euh, on sentait bien que niveau réputation, ah, c'était les évangiles qui raflaient tout, mais il y avait comme un, un équilibre. Et puis là, arrivent des élèves qui reprennent le prof pendant son cours euh, dans sa propre matière. quoi. Alors vous allez me dire, euh, Amaru, vous êtes gentil ou vous n'avez pas parlé des orthodoxes alors oui c'est vrai, c'est peut-être parce que j'en connais un peu moins. Euh, moi j'ai un pote au collège, c'était un gothique, vous savez il était tout habillé en noir avec des pics sur son sac à dos. Alors lui personne l'embêtait. Hein. il faisait flipper tout le monde. Euh, personne n'avait envie de se retrouver avec une malédiction sur le dos. Euh, mais bon, une fois passé la barrière du look, le gars était hyper sympa, hein. très cultivé, avec des choix de musique assez originaux et très porté sur l'intériorité. Bon, alors, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire que les orthodoxes, ça serait ce type-là, mais un peu comme mon pote gothique, on a parfois une image déformée des orthodoxes. Quoi On s'y intéresse, pas des masses, alors que niveau musique, ils ont plein de trucs à nous proposer, et culturellement, rien que les icônes, c'est magique. Quoi Bon, tout ça pour dire que moi, j'ai jamais tellement aimé le collège, je trouvais que les groupes, c'était un peu ridicule et il euh, y avait un petit côté tribal dans les attitudes de, de chacun. Euh, parfois, pour se sentir appartenir à un groupe, il fallait qu'on se définisse contre l'autre groupe. C'est dommage parce que, comme le disait mon CPE, euh, quand tu les prends un par un, les élèves, bah, ils sont tous, tous très gentils. De son point de vue, en fait, on n'était ni des populaires, ni des gothiques, ni des faillots, ni des bilingues, euh, on était simplement des élèves. Alors vive cette semaine de l'unité des chrétiens qui nous rappelle qu'on est tous des chrétiens et qu'à l'image d'un élève, un chrétien, ça aspire à s'élever, à grandir. Et j'ajouterai une dernière chose si on veut vraiment faire bouger les choses, on pourrait décider de ne pas en rester qu'à une semaine par an et de passer bah, peut-être à deux semaines d'unité des chrétiens l'année prochaine et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à une unité parfaite tous les jours de l'année. Parce que oui, l'unité, c'est sûr, ça prend du temps, mais à la vitesse d'une semaine supplémentaire tous les ans, bah, on sera théoriquement tous unis dans environ 50 ans. Oui, il va falloir être patient. Hein.